pour se réjouir du petit matin Presque rien, suffit de presque rien Pour qu'on s'aime ou qu'on se désire Pour qu'on se craigne ou qu'on se déchire Presque rien Suffit de presque rien Il suffit d'une goutte d'eau quand on est irritable. Comme il peut suffire d'un mot pour péter un quart, suffire d'un pépin pour une pomme de discorde. Un seul grain de sable pour que le vin. que la corde casse Et que l'image s'efface Pour que passe un ange Et que la vie change Presque rien suffit Presque rien Sans trucs truc inutile Les gadgets à la con Pour être heureux Dans sa maison Presque rien, suffit de presque rien. Pour faire rêver un papillon, suffit de presque rien. Comme suffit de presque rien. Pour faire une chanson. Juste un petit rien. Inspiration